Bonjour les amis, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne le tarot des cinq soleils. Je vous accueille là donc parce que nous allons regarder le thème astrologique, donc avec les douze maisons astrologiques et ce thème euh, concerne naturellement, oui la Vierge, cette Vierge exceptionnelle, la lumière du Zodiac. Vous savez que je suis toujours très très emballée par les signes, mais quand même il y a un petit truc avec la Vierge qui est très particulière. Hein. C'est la lumière du zodiaque, mes amis, la lumière du zodiaque. Alors naturellement, comme étant la lumière du zodiaque, il y a des choses qui sont tout à fait spéciales. Elle donne un éclairage donc très particulier sur l'année euh, 2019. Hein. Euh, ce... Elle va mener, elle va. Vraiment, donner un éclairage tout à fait particulier, cette Vierge. Alors, nous allons vraiment la décrypter pour voir, disons, quelles énergies, hein, disons, agitent ce signe qui est absolument, je le répète encore, tout à fait sensationnel. Euh, je vous conseille, donc, également de regarder la fameuse vidéo qui se trouve, donc, là, euh, qui concerne les énergies de l'année. Donc euh, 2019, hein, un petit renseignement supplémentaire, ça fait pas de mal comme ça, on a envie un petit peu de faire le tour, hein, de fixer certaines choses, hein, toile de fond, on va dire une trame. Alors chère vierge, on commence, on va commencer avec votre maison 1, hein, qu'est-ce qu qu que j'ai posé en pensant à vous là sur cette maison 1, hein, qu'est-ce que j'ai pensé là Partout, et eh bien, écoutez, on va commencer avec ce grand Jupiter, oh, incroyable, donc, qui arrive dans votre maison. Donc, vous avez à l'intérieur de vous cette capacité tout à fait jupitérienne pour pouvoir, disons, vous exprimer et tout. Donc, en gros... Eh ben, vous avez du bol, vous avez le vent en poupe, il y a quelque chose, vous sentez les choses, vous allez y aller, il y a quelque chose d'extrêmement autonome, et non seulement d'autonome, mais encore plus que ça, parce que vous dites, eh ben, il y a une prise d'indépendance de toute façon qui est énorme, hein, par rapport à des choses du passé, mais on y reviendra tout à l'heure, ça, parce qu'alors votre thème, c'est vraiment, vraiment euh, du miel, hein, pour cette année. Alors, nous allons voir, donc, Concernant, vous allez vous renforcer de l'intérieur. Il y a un côté extrêmement adulte qui rentre en vous. Euh, C'est comme si vous coupiez quelque part un petit peu, le, disons, un, un lien, un lien qui vous attachait, disons, avec euh, une, une situation, un lieu. Une personne, n'importe quoi, disons qui vous tenait un petit peu en laisse quelque part. Ça ne veut pas dire naturellement que c'est négatif pour les personnes ou le lieu ou quoi que ce soit. C'est vous qui avez besoin d'autre chose maintenant pour pouvoir grandir. Vous positionnez. Voilà. Si vous êtes un commerçant, ben vous aurez envie eh ben, de, de, de faire un agrandissement, une succursale, ou euh, si vous travaillez par exemple en famille, eh bien là, on va parler de succursale euh, et de faire quelque chose euh, sans vraiment quitter, couper le lien, mais euh, à vous et qui vous rend, disons, complètement euh, indépendant. D'accord Donc, c'est très bien. Euh, ensuite hein, nous allons aller dans la maison d'eau qui fait partie disons euh, euh, des biens terrestres euh, de vous votre relation à l'argent euh, votre terrain votre euh, euh, toutes ces choses-là toutes ces choses-là euh, eh bien, il y a quelque chose, disons, de très sage. Hein. Alors là, on quitte la maison, vous voyez, quelque part, on coupe le cordon. Et là, on te dit quelque part... Ah ben, c'est assez spécial, hein, votre jeu. On te dit, non, non, non oui, tu vas partir, mais malgré tout, euh, quoi qu'il en soit, là, cette année 2019, tu vas t'envoler, mais il y a des choses karmiques qui vont revenir. Alors là, je vous dis tout de suite, on va aller, euh, je ne vais pas faire dans les détails, détailler les, les, les cartes et tout, parce que vraiment, on, on va, vous allez perdre... Euh, euh, le, le fil. Et sachez qu'ici, de toutes les façons, vous voyez, ça vous concerne absolument. Étant donné que vous, vous êtes un chiffre 10. Hein. Vous voyez, chien. Ici, chien. Et donc... Oh, mince Ah ben, ça, c'est... Voilà, vous êtes un chiffre 10. Et donc, je vais repérer le chiffre 10 qui est dans sa maison. Il y en a un, encore un autre ici, de chiffre 10 qui se trouve ici, parce que c'est la dixième maison. Or, dans cette dixième maison, à nouveau, vous apparaissez aussi dans le signe. Donc, vous voyez, en tant que vierge, ici. Euh, donc là, je ne peux pas faire autrement que considérer ces deux choses. Or, là, euh, cette Saturne. Saturne, quelque part, il y a 30 ans de ça, euh, mes amis, c'est planète Saturne, là, vous voyez, je vous la montre, voilà, il y a Saturne, il y a 30 ans de ça, elle était en Capricorne, alors vous voyez, ça fait, disons, un de ces mélimélos, disons, de terrain, qu'est-ce qui s'est passé, là, il y a euh, une trentaine d'années en arrière alors, moi je veux bien, mes 30 ans, je parle à combien de personnes qui là, admettons, peut-être 22 ans, 21 ans, et puis disons, c'était pas très important. Or, il faut savoir que Saturne, disons, peut compter naturellement sous des sous-cycles qui, qui, qui sont euh, deux, sachant que cette carte représentait également la totalité, disons, d'un 7, hein, donc des cycles de 7 ans. Alors, euh, quand est-ce que c'était Déjà, on va y aller. Je suis obligée de faire comme ça parce que c'est tout tissé. Tout tissé. Euh, le, il y a donc, 30 ans de ça... Il y avait donc Saturne qui était en Capricorne. Or Capricorne, naturellement, c'est un signe de tête. Là, je vais parler pour des gens, disons, qui peuvent. Euh, allez, on y va, euh, qui puis après vous ferez des sous, des, des dessous hein, de, de, de, de nombres, c'est-à-dire le 7, le 21, le 14 et le 21. D'accord? Mais là je vais pour le 30. Eh bien, euh, il y a, disons, 30 ans de ça, il y avait une décision qui a été prise ou qui s'est prise naturellement, et qui a euh, naturellement marqué, disons, euh, tout un cycle de vie de 30 ans et qui correspond naturellement à Saturne. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que maintenant, il y a un grand coup de pied, disons, qui arrive ici dans la maison du taureau, étant donné que ça, ça représente également, ça peut représenter, il y a des cartes, elles peuvent dire beaucoup de choses, comme un mot, hein, je vous l'avais dit, tiens. donc, euh, il y a Uranus euh, qui est qui, qui, qui te dit « Attends, moi je suis ici, et là pour le moment je vais te réveiller, je vais réveiller, je vais déterrer absolument ce qui s'est passé il y a 30 ans en arrière, de façon à ce que tu puisses régler. » Mais alors attention mes amis, c'est pas du tout négatif, parce que je vous dis tout de suite, le jeu de cette, de cette Vierge, de vous Vierge, donc ou ascendant Vierge, est absolument sensationnel, dans le sens où il y a Vraiment, une aide extraordinaire donc qui arrive pour que vous puissiez débloquer absolument toutes les situations. C'est comme si on vous donnait un paquet d'argent pour régler quelque part, disons, euh, vos, vos dettes et pour pouvoir avancer. Mais là, on parle de trucs karmiques. Donc, vous allez avoir des aides énormes pour pouvoir, disons, avancer et passer à autre chose, disons, dans votre vie. C'est pour ça que je vous invite là tout de suite, on n'est pas encore en 2019, hein. euh, donc je vous invite à, à, à, à, à tout simplement garder ça dans le coin de votre tête. Hein. Alors, ça c'est quelque chose disons d'assez capital qui s'est passé il y a 30 ans en arrière. Hein. Alors ça peut être une décision d'avoir mis au monde un enfant, de s'être marié, d'avoir divorcé également, euh, d'avoir quitté également un pays hein. Hein, ça c'est fort possible il y a une question disons de, de, de, de pays là de changement de pays euh, voilà ensuite là en cycle de 7 par exemple on va prendre 14 là dans bon bah là ça va correspondre disons beaucoup plus à la famille euh, est ce que vous avez été à un soutien de famille Qu'est-ce euh, qu qu qui s'est passé, disons, euh, à cette époque-là, disons, dans, dans, dans votre vie hein. Des fois, on, on devient le grand frère, la grande sœur, on devient également, disons, l'épaule de sa maman, de son papa. Il y a quelque chose, disons, qui est quand même assez, qui est assez en souffrance, là, dans le sens où il euh, y a quelque chose qui n'est pas parti, il hein, y a quelque chose qui n'est pas parti. Euh, ben voilà, je, je vous en prie, allez voir, hein. on va passer sur ce cycle comme ça, donc naturellement et également pour euh, par rapport au, au 21. Alors là, le 21, il est là. Hmm euh, et ce 21, naturellement, euh, 3 x 7 21 et tout, on, on le retrouve ici, donc euh, c'est aussi une question, disons, avec, euh, avec l'autre. Euh, carrément, disons, c'est une façon, disons, de tourner la page et d'avoir enterré quelque chose, mais grave, hein, euh, quelque chose quand même, Vous voyez, il y a à nouveau le 30 là qui apparaît, quelque chose d'important. Alors, euh, mes amis, de toutes les façons, il va y avoir un espèce de nettoyage où plic-ploc, on va vous donner des trucs comme ça. Alors, comment ça va se passer là Donc, je l'ai dit pour vous maintenant, je reviens un peu pour vous. Hein. Euh, donc, on a vu la capacité carrément, disons, de prendre son autonomie. Hein. Là, si je regarde juste par une lecture simple maintenant, hein, on ne parle plus de karma, rien du tout. Là, euh, une installation, disons, euh, euh, fixe, euh, vraiment souhaitée, de façon à pouvoir réellement établir euh, une vie euh, selon un ordre qui nous est personnel. Vous voyez, il y a toujours une question, disons, d'indépendance qui, qui revient là. On a envie de faire son truc à soi en mettant de l'ordre. Ça c'est un grand conseil hein, pour vous également vierge hein, euh, parce que là je vois aussi hein, disons dans la maison de votre, de votre signe là, euh, c'est le diable mais le diable il peut intervenir que dans le désordre quelque part hein. désordre de pensée le désordre disons euh, euh, la, vous voyez il y a quand même une connotation disons euh, très sulfureuse Hein, on va dire euh, de, de sauter disons d'un plan à l'autre excusez-moi je dis pas ça pour vous mais je, je donne des images choc de façon à ce que ça puisse être choquant de façon à ce que ça puisse faire réagir c'est-à-dire on change de, mais, de maison comme de chemise c'est-à-dire quelque part on n'a pas euh, euh, de partenaires, on a dit avoir dix maisons, c'est n'avoir aucune quelque part. Vous voyez bien avoir là, maintenant non, on laisse tomber ça. Maintenant avoir euh, le dernier qui a parlé, il a bien parlé. Ça non plus, c'est pas possible. Autonomie, vous voyez, c'est la tête qui dirige là. Moi, tu m'emmènes pas de tous les côtés. C'est moi qui dirige de façon à ce que je fasse moi-même mon plan et que je puisse avancer dans ce que je me suis donné de faire, il y a quand même, là, dans, juste à côté, l'autre signe, vous voyez, c'est pour ça que je vous le dis, donc dans ce qui plaît, c'est dans la maison 5, les amours également, les hobbies, le poisson, or, d'une certaine façon, ces deux-là, quand ils sont vraiment ensemble comme ça, euh, ça peut être la grande fête, euh, là, vraiment, je vous dis franchement, la grande fête, dans le mauvais sens, dans le sens où, alors là, c'est vraiment, on peut passer, disons, à n'importe quelle prise, disons, de euh, pour exciter sa tête, ou quoi que ce soit, vous voyez, ou alors, carrément, en définitive, vous allez avoir une pêche extraordinaire, parce que disons vous allez euh, diriger vous votre vie votre capacité de placer votre vie en disant c'est ça que je veux ça, c'est naturellement, c'est la carte Vénus hein, qui exprime vraiment euh, euh, toutes les capacités de pouvoir exprimer son amour. Hein, hein. Donc, euh, là, il y a une capacité qui est absolument immense. C'est karmique, hein, cette année, pour vous. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup quelque part, en étoile, pour pouvoir régler toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous allez en faire Vous pouvez passer à un stade supérieur... De la folie. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est une question d'ordre, mes amis. C'est ce que vous décidez dans le sens « j'ai la volonté de me, euh, d'avoir, de, de, de, disons, par exemple, une vie euh, équilibrée, d'avoir une vie saine, d'avoir une vie studieuse, d'avoir une vie placée » de pouvoir, disons, même, quelque part, hein, ne pas tourner le dos. Hein, quelque part, là, ça peut représenter ça. Mes vieux parents, hein, euh, leur venir, malgré tout, en aide. Mais ce n'est pas pour autant que moi, personnellement, je ne puisse pas, disons, aller de l'avant. Je peux énormément plaire, ouh là là, cette carte, avec celle-là. Et celle-là, mon Dieu, ça, c'est vraiment, vous pouvez... Vous avez tellement de magnétisme, euh, tellement de choses que vous pourriez euh, vraiment euh, faire des miracles. Vous voyez ce que je veux dire, il y, a, il y a un truc qui est énorme là. Bon, toujours naturellement, on reparle à, nou, à nouveau dans, dans, dans, dans les grands projets, on parle d'amour. Et là, comme c'est placé quand même en maison neuve, on ne parle plus d'amour, disons, plus que bloc, voilà, je saute de, de l'un à l'autre. Mais non, justement, la vie te conseille ici de dire « Non, non, pose-toi, pose-toi, pose-toi là, et il y a, disons, quelque chose de beau qui risque d'arriver, mais complètement, complètement. » Alors, naturellement, j'ai toujours dit, chère Vierge, que vous avez un, un côté complètement ambidextre, c'est-à-dire vous avez deux cerveaux, vous avez deux mains et tout, et là, euh, L'histoire c'est justement, euh, c'est pas le tout d'avoir deux cerveaux et d'avoir deux mains, c'est le fait de faire passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, c'est-à-dire il va y avoir, c'est un peu comme la thèse, euh, thèse, antithèse et synthèse, vous voyez, hein? donc il y a une question disons de progression, de pas à pas et de mettre les choses l'un avec l'autre et tout. Alors là, dans la maison 11, qui est la maison euh, carrément euh, euh, du, comment on va dire, dans la maison carrément du, euh, de, de la nouveauté, on va dire. Là, il y a énormément euh, de jeunesse. Vous voyez, ça, ça revient hein, à un nouveau. C'est le signe des Gémeaux et qui porte le chiffre 7. Hein. Et là, là, je vous parlais tout à l'heure également du, du, du chiffre 7, il y a 7 ans en arrière. Donc, effectivement, il risque d'avoir un côté boomerang par rapport à la fratrie. Par rapport à la fratrie, si mes amis, hein, euh, quelqu'un que vous n'avez pas vu, cousin hein, ou ami, proche, voilà, qui revient à nouveau vers vous, ou des... Comme je disais aussi, selon, disons, ce que vous décidez, ça peut être, disons, euh, ou bien réconciliation naturellement, parce qu'il y a la balance qui est juste à côté, qui, qui, qui, qui est là naturellement, euh, de façon à pouvoir euh, euh, réconcilier, qui, qui, qui est toujours très bonne conseillère, disons, pour pouvoir réconcilier, réconcilier, réconcilier. Or, là, je voudrais quand même vous montrer que c'est extrêmement important, là, parce qu'il y a la planète Mercure. Je vous ai montré que vous étiez dessus, que c'est également la maison 10, et effectivement, vous êtes une mercurienne ou un mercurien... Donc cette maison, disons, concernant les affaires cette année, naturellement, est extrêmement importante. Les affaires, les affaires. Alors qu'est-ce que je vais parler d'affaires, là Je vais parler d'affaires de réputation aussi. Parce que là, on a, on a tourné un petit peu autour. Hein. Dans le sens où c'est pas, attention, euh, la, la réputation, pour moi, là, en ce qui concerne, disons, toute l'année, ça balaye tout, tout alors c'est euh, je te donne ma parole euh, je te enfin parole bien sûr euh, je te donne ma parole euh, je ne t'oublie pas euh, je serai enfin disons que ce soit disons par rapport à une aide qu'on a promise par rapport disons à toute la famille à un côté disons extrêmement famille là qui qui, qui arrive naturellement et et, et c'est comment dire, euh, ce qui va vous aider à construire et à consolider vos marches, disons, euh, de l'année, comme ça, pas à pas. Et, et, et alors là, ça balaye tous les domaines. J'ai même pas besoin, disons, de placer euh, chaque domaine parce qu'en définitive, ils se voit tous la balle. C'est-à-dire que, je vous donne une image. Vous n'avez pas mis vos chaussures le matin, vous les avez mal lacées. Eh bien, que vous conduisiez votre enfant à l'école, le lacet, il va se manifester. Que vous alliez, euh, disons, simplement, vous vous changez, disons, vous allez dans l'escalier, euh, ben là, vous pouvez aussi vous blesser. Vous voyez ce que je veux dire Le lacet, en réalité, c'est rien du tout. C'est la brindille qui fait que l'histoire, disons, va il y a quelque chose qui va vous arrêter pour vous faire réfléchir, disons, à la situation de façon à ce que euh, vous puissiez naturellement euh, euh, grandir, hein, naturellement, euh, cette année. Alors oui, oui, évidemment qu'il y a des changements, il y a l'amour qui se signale. Euh, et, et là, pour toutes les personnes, euh, là, je, je vois par rapport, disons, surtout ici, par rapport à l'amour et tout, euh, alors, concernant les personnes qui n'auraient pas trouvé, par exemple, l'amour, qui se disent mais non d'une pipe, comment ça se fait, comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver l'amour Eh bien, figurez-vous que comment euh... dire, c'est une question de compatibilité. C'est-à-dire que si votre euh, euh, votre âme sœur entre parenthèses votre âme sœur là vous, que vous devez retrouver, chien, euh, elle doit vous trouver disons dans une telle condition. Si vous euh, vous, vous mettez pas disons dans cette condition, mais c'est pas la peine de chercher naturellement votre euh, mari ou votre euh, votre épouse. C'est juste disons en vous occupant simplement de vous, euh, simplement de vous. Euh, euh, votre C'est une question de caractère qui sera, disons, euh, peaufinée également de d'humilité, disons, à se plier à un certain rythme, à un certain ordre, parce que là, je le vois, celui-ci arriver, là, il risque vraiment de mettre le bazar hein, et que vous vous donniez, disons, une forme d'habitude, parce qu'il y aura tellement, disons, le vent en poupe. Ça, c'est le, le risque que euh, tellement de cadeaux que vous pourriez passer par-dessus en disant pouf. Moi maintenant je suis au-dessus de ça. Non, c'est justement pour ça qu'on t'a donné tout ça. C'est pour que tu fasses table rase, que tu te fasses une beauté du tonnerre et que sans que tu le saches dans l'année comme ça, boum, il y a quelqu'un que tu croises. Et eh ben voilà, c'est c'est lui ou c'est elle parce que voilà la, la rencontre peut se faire parce que bah vous êtes euh, vous êtes prêts, vous êtes sur la même longueur vous voyez ce que j'ai veux dire hein. donc ça aussi c'est tout à fait formidable alors, je, là j'ai parlé naturellement d'amour parce que c'est extrêmement important naturellement l'amour et d'être bien accompagné, c'est très très important et là je vois, je vois qu'il y a juste à côté donc, de cette maison 10 l'amour hein, donc c'est fixer l'amour ici c'est vraiment euh, fixer l'amour et dans l'autre, ici on voit les jumeaux, hein, les jumeaux c'est également un signe mercurien. Donc c'est une autre partie de vous qui a envie, disons, de trouver quelque part, euh, comme on dit souvent, vous savez, sa ça, euh, ça flamme jumelle, euh, son autre soi. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste un petit peu par rapport à ça. Et à partir du moment où, naturellement, vous allez être bien accompagné. Ah et eh ben le monde va s'ouvrir naturellement à autre chose, bien, bien autre chose. Ah, voilà, tout simplement. Alors, l'histoire, naturellement, disons, dans, cette, dans un cadeau pareil que vous allez recevoir, euh, profitez-en au mieux, hein. Là, c'est le moment, disons, d'en profiter au mieux. c'est Ça, c'est des, des, des annonces qui se retrouvent pas, euh, comme ça, disons, euh, sans arrêt. Euh... Par contre, il y a un petit truc là, il faut quand même que je vous dise. Euh, il y a beaucoup, disons, de mutables, comme euh, je vois, et de fixes et de mutables, fixes, mutables, fixes, mutables, fixe, mutables. Alors, je vais vous expliquer. <rire> Oh, il, il, le, le, le truc c'est qu'on va dire euh, vous, vous, vous allez vous dire ouais super ce plan il est bien placé ouais je l'ai bien écouté ne m'écoutez pas hein. <rire> moi je vous donne des trucs mais regardez après vous faites votre introspection hein. par contre je voudrais vous dire que ce que vous avez, euh, vous, avez vous aurez la, la sensation disons euh, de tenir le bon bout. Vous voyez Et clac On va dire Ah bah ben non C'est autrement qu'il faut fonctionner. Puis après vous allez en mettre sur le truc. Euh, alors ne vous surtout pas parce que souvent c'est pour un mieux. Ne vous surtout pas. Gardez vraiment, soyez complètement open en disant Ah oh bon il y a peut-être mieux. Merci, merci, merci. Alors, remerciez. Hein. Euh, quoi qu'il arrive, hein, même les lenteurs et les autres choses et tout. Vraiment, ayez, vraiment, ayez foi. Je ne peux pas vous dire autrement. Ayez vraiment la foi, faites confiance. Alors, plus au ciel qu'aux hommes. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Euh, voilà. Euh, bah, écoutez, mes, mes chères vierges. Euh, vraiment, je trouve que c'est magnifique. C'est un thème qui est extrêmement adulte. On va euh, vous tenter, euh, déstabiliser, euh, éprouver quelquefois... Euh, quelque, euh, quelquefois, c'est bon, c'est euh Éprouver votre, euh, votre foi. <rire> je ne sais même plus le dire, en la vie, voilà, euh, n'ayez pas de conviction, dites simplement, je pense que ça c'est bien et tout, J'ai tout faire pour le mettre en œuvre, maintenant, je fais, alors là il faut un plan, hein. là, là il y a un, une forme de, de, pardon, de plan, euh, là il faut mettre un plan, disons en ordre, à partir de, vous savez, on ne peut pas allumer une bougie, je vais vous dire ça. On peut pas avoir de lumière. Premièrement, si on n'a pas une bougie. Deuxièmement, si on n'a pas quelque chose pour pouvoir l'allumer et quelque chose pour pouvoir la poser. On est bien d'accord. Donc, tout ça, si vous voulez de la lumière, il faut comprendre qu'il y a des étapes. Hein? Voilà. Je peux pas dire mieux. <rire> eh bien, écoutez, mes amis vierges. Alors, vous allez voir... Euh, là sur le côté qui a un petit il euh, y a des trucs qui vont s'afficher et tout il euh, y en a une ça concerne disons votre signe jumeau et oui parce que chaque euh, signe du zodiaque pour moi pour moi c est, c est, ça, ça vient disons d'une un, autre époque quest ce que je, je, je donne ici faut savoir une chose que votre signe jumeau mes amis eh bien c'est c'est la balance Voyez-vous Alors, prenez pas le bouillon, la balance. Vous allez voir, ça aussi, ça va être encore une autre histoire. Mais, non, mais là, c'était une petite rigolade. Hein. C'était un jeu de mots. Qui a, qui a, qui ne, ne le prenez pas euh, au premier degré. Parce que, alors, je sais que les balances, elles prennent beaucoup de choses au premier degré. Alors, non, non, non, non, non. Hein. un juste un jeu de mots. Alors, mes amis, donc... Vierge, votre signe jumeau, c'est le signe la balance. Si vous voulez aller le voir, donc, eh bien, vous l'aurez ici, comme ça, sur le côté, en proposition, information, d'accord? Et puis, euh, eh bien, je vous retrouve naturellement sur mon site si vous voulez euh, avoir une, un entretien, une une consultation, disons, personnalisée ou alors même, vous savez, que je fais du coaching des envies, un bien-être, vie, il hein, n'y a pas que ça naturellement. Et puis, euh, je vais bah, aller voir hein, de toutes les façons, comme ça vous verrez un petit peu mes services. Je vous salue, je vous remercie de votre présence, hein, des ennemis. Et puis, ma foi, à tout de suite, je vous like.